Salut à tous, bienvenue à Toulouse où je reviens bosser chez Diagamter dans le diagnostic immobilier. Après le job de technicien, je découvre celui de franchisé en compagnie de Grégory. Salut Grégory. Salut Jerry. <rire> bienvenue dans le sud-ouest. Eh ben merci beaucoup. Alors toi, t'es franchisé depuis combien de temps Eh bien ça fait deux ans. Écoute, je te propose d'en parler autour d'un café. Eh bien allez, allez, on y va. Merci. Donc toi, ça fait deux ans que t'es franchisé, c'est ça Oui, exact. Tu faisais quoi avant T'as fait quoi comme étude alors, ben, j'ai commencé mes études par un BTS électrotechnique, j'ai fait ensuite une maîtrise en administration des entreprises et un master 2 en finance, donc plus rien à voir avec la technique. <rire> et comment tu es arrivé euh, dans la franchise Alors, c'est euh, peut-être la crise de la quarantaine qui a fait que euh, j'étais directeur régional d'une entreprise mondiale qui intervenait dans laprès sinistre. Et euh, ben, j'ai voulu faire autre chose et voir autre chose et l'entrepreneuriat était quelque chose qui me tenait à cœur. Et pourquoi chez Diagamter Ça a été quoi le déclic J'ai racheté une entreprise qui était déjà franchisée au réseau. Euh, J'avais le choix de continuer ce contrat ou pas. Euh, j'ai rencontré à de multiples reprises et on a échangé de manière nombreuse avec Guillaume expraya le président de la franchise. Euh, et j'ai re -signé. Comment s'est passée ton intégration, ton démarrage de franchise Mon intégration s'est super bien passée. Ce n'était pas facile parce que je n'étais pas du métier. Je ne savais pas ce que c'était qu'un diagnostic immobilier. J'ai racheté donc un cabinet qui avait pignon sur rue. Le vendeur de l'entreprise m'a accompagné pendant plus de six mois. m'a mis un peu le pied à l'étrier, m'a montré les faces cachées du métier de l'immobilier, du diagnostic. Et ça, c'était très important pour moi. Ça s'est super bien passé. Et ensuite, la franchise m'a permis de... de de, de, de, de m'apporter des prestations qui n'existaient pas dans le cabinet, que j'ai pu mettre en place euh, et ça a de suite marché et développé le, le business. Et quel est ton périmètre du coup dans cette franchise Alors mon périmètre, j'ai deux cabinets euh, qui interviennent sur tout le département. Nous sommes 10 avec moi, 7 diagnostiqueurs qui produisent des diagnostics toute la journée, qui sont certifiés et 2 euh, assistantes qui gèrent tout l'administratif, le planning, euh, les prises de rendez-vous, les devis, ainsi euh, de suite. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job de franchisé Alors, ce qui me plaît, c'est un métier euh, à valeur ajoutée pour moi. Euh, c'est euh, un métier de prestation de service, euh, en produisant euh, des diagnostics qui sont techniques. Et la prestation de service et le technique, c'est vraiment top. Et tu es ton propre chef d'entreprise, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, je suis patron de mon entreprise. Indépendant. Indépendant. Et qu'est-ce qui te plaît chez Diagameter Pourquoi tu es resté alors, euh, Diagamter m'apporte tout ce que je n'aurais peut-être pas le temps de faire et m'apporte le fait que je puisse me consacrer à mon vrai job, développer mon entreprise et m'occuper de mon équipe et de mes salariés et de mes clients. Euh, Diagamter est capable de gérer la communication pour moi, gère le juridique, gère le technique, gère l'informatique. Euh, ça me libère euh, mon temps pour développer mon entreprise. Et quelles sont les valeurs qui t'animent le plus chez Diagamter alors, le réseau des Gamter a six grandes valeurs. Celle qui me va vale le plus, c'est l'appartenance. L'appartenance à un réseau et l'appartenance à une équipe parce qu'on ben, n'est plus tout seul. Le chef d'entreprise isolé dans son coin, on fait partie d'un gros réseau de 150 franchisés. Et comment tu te vois demain, ton évolution au sein de la franchise J'aimerais bien développer mon chiffre d'affaires en diversifiant mes prestations, les prestations que propose Diagamter d'un côté et aller à contrôle de l'autre. Donc c'est une deuxième marque Porté par le groupe, c'est ça Tout à fait. Aller à contrôle a pour objectif de rendre visible l'invisible, d'aller chercher les polluants dans le bâti avant de travaux ou démolition. Donc moi, si je ne suis pas du tout dans la franchise ou de ce secteur-là, c'est possible. Tout à fait, exactement. Parce que moi, je n'étais pas du métier. Mmh. Alors la franchise a aussi rassuré euh, les entreprises extérieures comme les banques, comme les assureurs, euh, qui voyaient en moi quelqu'un qui voulait développer quelque chose, mais euh, sans connaître le métier. Le fait d'avoir le nom Diagamter, une franchise nationale, les a tous rassurés. J'ai eu mon prêt pour, pour acheter l'entreprise et j'ai été assuré euh, en RC Pro. Donc du solide quoi. Du solide. Et partout en France, c'est possible Ah oui, tout à fait. On intervient euh, sur toute la France. On est plus de 150 cabinets aujourd'hui et il euh, y a de la place pour euh, beaucoup de monde. Et finalement, quelle qualité il me faut pour être franchisé, pour faire ton job Alors pour faire mon job, il faut euh, être pugnace, être motivé euh, au quotidien et pourvoyeur de solutions. Franchisé, chez Diganter. Action après avoir réfléchi. Alors pour moi, c'est une reconversion. Par contre, si tu n'as pas la conviction, tu pourras pas faire chef d'entreprise. Oh ben entrepreneur Grégory, merci beaucoup pour la découverte de ta franchise. Et avec plaisir et bienvenue dans le réseau. Merci. Et si vous aussi, vous avez envie de devenir franchisé chez Diagamter, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Likez la vidéo